Bonjour les enfants, comment allez-vous Alors aujourd'hui je vais vous raconter un autre Un autre conte C'est le conte de Cendrillon d'après Charles Perrault C'est une partie de, du conte Le carrosse de Cendrillon Alors suivez avec moi pour bien comprendre Le jour du bal arriva et Cendrillon pleura Voici Cendrillon sa marraine, voici la marraine, c'est une fée. Sa marraine lui demanda ce qu'elle avait. Je voudrais bien. Je voudrais bien. Sa marraine qui était une fée lui dit, tu voudrais bien aller au bal. Oui, je voudrais bien aller au bal. descendre je Je t'efforais aller, dit sa marraine. Va me chercher une citrouille dans le jardin. Cendrillon cuit une belle citrouille. Sa marraine la toucha de sa baguette et la changea en un carrosse tout doré. Elle prit six souris et, avec un coup de baguette, changea chaque souris en cheval. Cendrillon apporta un gros rat que la fée changea en cocher. Voilà, tu peux aller au bal, dit la fée. Ouais. Oui, mais avec mes vieux habits. Sa marraine les changea en une robe brodée de fils d'or. Cendrillon monta dans le carrosse. Sa marraine lui demanda de ne pas dépasser minuit, car sinon son carrosse redeviendrait ce trouille, ses chevaux, les souris et sa robe de vieux habits sur ce compte d'après Charles Perrault Cendrillon Alors, euh, je viens de vous raconter mes chers élèves chers enfants une partie du conte Cendrillon si vous aimez bien lire tout le compte il faut tout simplement de l'acheter de, la, de la de la librairie A la prochaine